Jean de Gmi.u pour vous présenter le direct live de Parcours P. Allez en voiture. Euh, je prends le petit sentier là-bas, je vois la vigne en loin. elle est décrite dans mon système, donc je vais m'approcher gentiment de, de la vigne. Se passer, c il y a un premier vignoble hein, que vous ne voyez pas sur le plan, ça ne concerne pas mon, mon exploitation. Et euh, j'arrive ici, euh, ici à l'alignement de, de, de, la de la première vigne. donc J'ouvre un peu, je zoome un peu hein, pour que vous voyez. puis surtout, je vais mettre la vue satellite de Google. Donc voilà, hein, on est aligné sur le rang de, de début de cette vigne. Et on va aller chercher les rangs. Euh, hein, la, la, la thématique est très simple. Hein, en, en, en rose vous avez le contour de la parcelle, en orange vous avez le retour, en vert vous avez l'allée. Donc là je vais poser la voiture, euh, je vais poser la voiture sur le retour. Vous le voyez, donc là, je peux, peux d'ailleurs identifier mon retour comme ça. Allez, on avance. Là, je, je suis parti à pied maintenant. Je vais aller jusqu'au vert. Donc tout l'intérêt, vous voyez, c'est que la, la personne qui est venue ici, ben, elle connaît le terrain, ou elle ne la connaît pas, euh, elle va passer au même endroit. Hein. Voilà, donc le, le, le, n'importe qui peut utiliser cet appli pour, pour aller trouver le trait vert. Alors je pense que je suis dessus, je vais zoomer quand même pour vous donner un peu état de la précision du trait. Donc voilà, ben, je suis en train de rentrer dans la parcelle, hein, vous voyez là. Donc là, je rentre ce rayon. Je me suis trompé d'un rayon, visiblement. Ouais, le nez de la voiture est dans le rayon suivant, d'ailleurs. Et voilà, je suis dans le bon rayon, le rayon orange. Ici, je continue. A bientôt, échantillonnez juste dorénavant avec ParcoursPi et retrouvez éventuellement ParcoursPi sur le site parcours.xyz.